Euh, on avait prévu pour euh, Noël des euh, confections comme des petites bottes de Noël déco, pour y mettre des chocolats. Euh, euh, et euh, ça va nous permettre euh, de euh, vous montrer euh, comment poser euh, des appliqués par exemple. Et puis il y aura d'autres techniques qu'on verra euh, par la suite. C'est des techniques de couture et puis des accessoires euh, qui vous permettront de, euh, de vous faciliter la tâche. Euh, dans votre couture. Alors aujourd'hui, on va voir justement la pose de l'appliqué. Et la pose de l'appliqué, il faut déjà euh, avoir euh, et penser plutôt à utiliser ce que vous l'aurez d'office avec votre machine. C'est un pied standard. Et ce pied, il s'appelle le pied pour les points décoratifs. Ça, c'est le pied standard, euh, qui est à peu près semblable, sauf qu'il n'est pas ouvert. Il n'est pas aussi aéré. Et donc, il vaut mieux utiliser celui-là parce qu'on va voir le point décoratif un petit peu plus facilement. Donc, on va le changer et on va le placer. Comme ceci. L'autre chose aussi à envisager, c'est le fil. Le fil, on peut y mettre un, un fil polyester classique, mais qui va être finalement mat. Nous, on vous propose de prendre des fils qu'on appelle des fils rayonnes qui ont donc cet effet un petit peu brillant. Euh, là, j'ai choisi un vert euh, qui correspond en fait à la couleur de Noël. Euh, il en existe aussi des multicouleurs et c'est très très très joli pour les appliquer. Ma petite pièce appliquée, donc ce qu'on appelle appliquer, c'est le petit morceau de tissu qu'on va coudre. Moi, je l'ai euh, fixé avec ce qu'on appelle du visofix. J'en parlerai une autre fois, mais c'est en fait un thermocollant double face euh, qui permet de coller euh, la pièce... Et ça facilite les choses pour, pour la couture, puisque vous n'avez pas à vous soucier avec les, les mains de la pièce en question. Pour l'appliquer, je vous ai parlé d'un point décoratif. Là, on va prendre le point le plus classique, c'est le point zigzag. Donc si vous avez une machine qui vous présente pas beaucoup de points décoratifs, en l'occurrence celle-ci en a quelques-uns, mais pas non plus, la gamme n'est pas très large, à ce moment-là envisager euh, le plus simple qui est le numéro 4 ici, euh, c'est le point zigzag. J'ai vérifié au préalable euh, comment il était ce point zigzag par défaut, et il correspond à ce que je souhaite euh, au niveau de la largeur, au niveau de la longueur, pas trop serré, euh, pas trop non plus écarté, euh, mais faites un essai avant. On y va Alors, je vais commencer par la petite pointe de mon sapin, et... D'être le plus clair possible pour vous expliquer la technique. Vous voyez, on a un pied large qui est très utile pour voir un petit peu où on en est. Je vais commencer et je vais en fait garder l'encoche, c'est-à-dire le milieu de mon pied, au niveau de l'extrémité du tissu. C'est parti. Et je vais aller jusqu'au bout. Mon zigzag, il va de part et d'autre de l'extrémité de mon tissu. Arrivé au bout, je vais faire en sorte que mon aiguille soit en position basse du côté droit de ma pièce appliquée. Hop, comme ceci. Je lève le pied, je tourne mon tissu et ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que mon encoche, mon repère, le milieu du pied, soit en phase avec toujours l'extrémité de mon tissu. Ce n'est pas le cas pour le moment. Ce que je fais, c'est que je lève mon aiguille, je déplace très délicatement mon tissu, de sorte que mon encoche, mon repère, soit au niveau de l'extrémité du tissu. Et là, je peux recommencer. Je suis à l'intérieur de mon tissu. Je vais donc me placer sur la gauche, encore un, encore un, je suis à gauche, je vais tourner mon tissu, je lève mon aiguille, je me remets en phase, et je poursuis. Je suis à l'extérieur de mon tissu, je m'arrête sur la droite. Hop, je lève mon tissu. Je suis absolument pas en phase, donc je lève mon aiguille. Je replace mon tissu délicatement et je poursuis. Je suis au milieu de mon tissu. En tout cas, j'y arrive. Je me place. Cette fois-ci, on a dit à gauche. Alors, hop, un plus, à gauche. Je lève. Je lève mon aiguille. Je me replace et on continue. C'est toujours en fait le même, la même chose. Une fois à gauche, une fois à droite. Là, j'arrive à l'extérieur de mon tissu. Je me place à droite. Là, je suis en phase, donc je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Je continue. J'arrive au bout. Je vais me mettre à gauche. Hop. Là, je suis pas du tout en phase, je lève, je me replace, et ainsi de suite, en un clic. Sinon, si vous avez une machine mécanique, il faudra bien sûr bouger le volant pour remettre votre aiguille en position haute ou en position basse. Si vous gardez toujours ces mêmes repères, vous allez avoir un point qui va être régulier et ça fera toute la différence au niveau du rendu final de, de vos appliqués. Dernière ligne droite. Alors, la marche arrière. Hop, un petit point arrière. Et voilà